Colo, colo, comique La vie la la la la Que veux que ce soir tu adores ce Dieu. La peau, Adore le créateur vous m'avez la Adore le souffle de tout ce soir. Adore ce Dieu tu t -t a ce soir. Toujours debout, nous parlons de Bible. Dans le livre de Psaume 133 Du premier verset jusqu'à 3. Premier verset, Psaume 133 du premier verset jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen, amen. amen. Prions. Bon Tendre père nous te disons merci pour la soirée d'aujourd'hui. Seigneur, nous sommes rassemblés dans ces lieux pour t'écouter. La Bible nous dit ceci que ton peuple sera enseigné par toi-même. Ce soir nous sommes fait de t'écouter, d'être enseigné que par toi. Pourquoi le Car ta parole dans la vie. Car <mix> ta parole change de l'honneur Car ta parole transforme la vie d'une personne Cela tu que ce soir au travail de ta parole que la vie d'une personne change même la manière de voir change la manière de venir en ta présence change que le Saint-Esprit aide l'église aujourd'hui afin de comprendre de quoi il s'agit Afin de comprendre la volonté de Dieu pour l'église Et je me tiens sur toute puissance Qui ne confesse pas ta Seigneurie dans ce lieu Que cela soit loin de nous Au nom de Jésus Christ Et Nous avons ainsi prié nous disons Amen Amen, Amen. Amen on peut acclamer pour le roi des rois. Elles Elles sont à pour, à pour le Seigneur des seigneurs. De Seigneur. Je veux écouter une maman pousser des cris de jours dans dans Je veux qu'un papa acclame très fort pour, son, pour le roi des rois. na mon Vous Amen amen. Amen. Je merci pour je dis merci à Dieu pour la grâce de ce soir de me choisir de, de se tenir debout devant son peuple. De m'utiliser ce soir comme un instrument par laquelle il, il va parler à son peuple. Et merci à notre Papa l'ange de l'église de m'avoir aligné ce soir. Na bako, sou sou, na au vous. So na je dis merci aux hommes de Dieu présents. Je dis merci au peuple de Dieu qui est là. Et ceux qui nous suivent de loin aussi, je vous salue au nom de Jésus. Christ. Ça so so so a pris un peu de temps. De se tenir encore devant de vous. Et gloire à Dieu pour l'opportunité. Aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est le jour de l'enseignement. J'attire vraiment ton attention. Je t'en d'être là, que ton esprit soit là présent. Je t'en prie d'être là, que ton esprit soit là présent. Pendant la semaine passée, la semaine passée, oui. j'étais vraiment troublé en mon esprit. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup pour l'Église. Seigneur, comment est-ce qu'on peut marcher devant ta face Comment est-ce que ton église peut marcher devant de toi? Comment est-ce que le peuple de Dieu va peut se présenter auprès de toi? J'ai beaucoup plairé, prié pour l'église. Et le Seigneur m'a donné un thème à partager ensemble avec vous. Amen, amen. Ah. Le thème est intitulé L'unité dans l'église. Oh. Amen, amen. L'unité dans l'église. La Bible nous dit, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Et il est agréable. Ça veut dire aux yeux au de l'éternel. Et Dieu ne veut pas voir l'homme se séparer. Dieu veut toujours voir l'homme. La séparation n'est pas Dieu. Je plus dire la division n'est pas Dieu. C'est quoi l'église Par définition, l'église est un endroit où les chrétiens et C'est ensemble. Bazo sanganate, un kick à Dieu. te manque pas Je parle de l'église locale. Amen amen. Parce que je parle de l'univers dans l'église. Il, il y a plusieurs, il y a deux sortes de l'église. Nous avons l'église universelle. Amen amen. Amen. Et il y a aussi l'église locale. Je parle de l'église locale. C'est l'endroit où les gens se réunissent pour Dieu. Amen, amen. amen. Mais le, le Saint-Esprit m'a mené plus loin de donner une, une définition. Que l'église est l'ensemble des personnes qui partagent la même foi en Jésus-Christ et toutna ezali li sanga ya bato bazoka bola kondima moko e pa na Christo et qui marche ensemble par, qui semble qui marche ensemble pour réaliser le plan de Dieu oh bazo mbola e sikamoko pote ba ko ki samana ka tope onza bazo sanga pona bango d'ailleurs génération nakati na e keke na bango amen amen amen l'ensemble de personnes qui partagent la même foi les et qui sont et qui marchent ensemble, Peu ne e si moko. qui ne sont pas dispersés, mais ma qui marchent ensemble. Dans une même foi en Jésus-Christ. Pour réaliser le plan de Dieu. Non pour réaliser leurs propres besoins. Amen, amen. Oh, amen Mais c'est pour réaliser le plan de Dieu. L'Église est appelée à réaliser le plan de Dieu sur la terre. Nous sommes réunis pour réaliser nos besoins, nos soucis ou quoi que ce soit. Mais nous sommes réunis pour réaliser la volonté de Dieu. Amen Amen. église. Ça me fait très mal quand quelqu'un vient à l'église, il regarde des choses humaines. Quelqu'un refuse de faire la volonté est de l'homme es servir scandalisé. Et c'est toi qui es venu pour servir l'homme. Non, okay. l'église n'est pas pour l'homme. Et la Amen, amen. L'Église est l'Église, c'est l'épouse de Jésus Christ. Et moi, c'est un bien privé de Jésus. Et et toi, nous sommes les simples serviteurs. Amen, amen. Un, un serviteur est appelé à, à obéir à ce qui est la volonté de son maître. Amen, amen. Amen. amen non de sa volonté lui, de lui-même pour réaliser le plan de Dieu dans leur génération quand est-ce que toi tu vas réaliser le plan de Dieu quand est-ce que toi tu vas réaliser le plan de Dieu nous si avons un dieu de génération. Il était autrefois le dieu d'Abraham. Et après il est devenu le dieu d'Isaac. Après il nous coup, nous nous est devenu le dieu de Jacob. Le dieu de Moïse. Le dieu de Joseph. Le dieu de Dieu, le dieu, le dieu. Et aujourd'hui c'est dieu, mon dieu alors quand est-ce que tu réaliseras? Le plan de Dieu. Si attends quand. Ma définition me dit: réaliser le plan de Dieu dans ta génération. Ce n'est pas toi qui gère le temps. Amen, Amen. amen. C'est Dieu qui gère le temps. Si Dieu te laisse en vie, c'est le moment de profiter à, à accomplir le plan de Dieu et ce n'est pas la qui te donne la vie c'est pour lui servir c'est pour faire sa volonté Amen, Amen. est-ce qu'on peut acclamer Vous savez, oui. Nous servons Dieu avec tranquillité Amen amen. Amen. Il n'y a pas l'arrestation ici. Et si au monde va cousa kangimo As-tu déjà vu on est venu si on a arrêté les prédicateurs Et si au monde de lapider quelqu'un dans mission en Zambie As-tu déjà vu on a lapidé quelqu'un dans tes yeux Mais dans l'église primitive, parce que l'église une église yambo. Les hommes ils ont souffert. Bangoba nyoko makhi. Amen amen. Amen. Les a, des arrestations des lapidations ah. ils étaient dans, dans, dans les embris, souvent ils se cachaient pour Dieu ils Il citaient le nom de Jésus c'est cachant mais nous avons la liberté de prêcher Jésus tranquillement mais je n'ai jamais entendu dans la Bible dire qu'ils étaient dispersés, non tu sais pourquoi leur force était unitée oh Malgré tout ce qui leur a lui arrivé, il était toujours unis. On a arrêté Pierre. Mais l'Église était ensemble pour prier pour Pierre. Mais l'Église d'aujourd'hui, on vient, on m'arrête maintenant. maintenant. Oh, ça devient un sujet de plan il y a les autres qui seront les seront contre Peut-être c'est qu'on est venu lui arrêter, cela est vrai Amen, Amen Mais l'église primitive Malgré tout ce qui est arrivé Ils étaient toujours unis Amen, Amen Limité dans l'église C'est pas que nous Actes chapitre 2 le verset 44. Mokandaya, ya Actes chapitre 2 verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen amen amen. Ils venaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Gueule... Amour... Ceux qui croyaient, ils étaient toujours ensemble. ensemble. Tables... On On ils étaient encore. Bien aimé, tu as crié à Jésus. L'autre tu as dit que non tu as dit aussi, aussi moi j'écris en Christ. Christ. Est-ce que réellement nous sommes unis? Et bon solo pendatoz. Est-ce que réellement dans l'église, nous sommes unis. Amen amen. amen, amen. Il lui a dit, ils étaient en tout, dit, en, tout dit, en même en en commun. En commun accord. Amen, amen, amen. Ils étaient ensemble. Bazaki, ils s'enlèvent. Nous sommes obligés à vivre ensemble. Tobengami ya kobenga totobika lisanga. Une pou peut être écrasée par un doigt, un doigt. Pardon? Sili, sili, am une pou. Sili moko peut être écrasé par un doigt. Eko kiku ko fina misapika lisapika kalisapika moko. Amen amen. Amen. Sili moko na limtu. Tu peux la lever. Tu écrases avec toute facilité. Amen, Amen. Amen. Prenons, prenons tous Exode. Exode. Exode 8, verset 16. Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Continuons. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venineuses contre toi, contre tes serv serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplis de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozène où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que mon, moi, l'éternel, je suis au milieu de ce peuple. Continuons. Peu. Pharaon appela Moïse et Aaron. Et dit, allez offre les sacrifices à votre Dieu dans le pays. Amen, Amen. Amen. Quand le soloma. Et si Dieu parle ceci. Une, une poupée peut être écrasée par un doigt. Mais une armée des époux peut déstabiliser Pharaon. Amen amen. amen hein. sa, na Dieu dit à Moïse, Tendez pas Pharaon, va vers Pharaon. qui lâche mon peuple d'aller me servir. Ceux qui s'il ne veut pas, j'envoyerai. j'enverrai. Ba, mouch, ba ils viendront. Ils vont entourer là où il y a les Égyptiens. Leur maison. Tout ce qui est à eux. Mais je veux distinguer là où mes enfants sont -t en -t en -t en -t et là où c'est là qui ne me pas Et, et si, me j'ai envoyé des poux. Dieu bah, si envoyé des poux, ils sont venus en Égypte. Ils ont écrasé du camp de l'Égypte. Pharaon a Pharaon a appelé ses astrologues. Il ça, de la même manière comme c'était s'était quand il y avait le moment du serpent Que Moïse avait jeté sur la terre Ils ont tout fait Jusqu'à ce que les magiciens ont dit à Pharaon Nous avons essayé de faire tout Mais on n'a pas pu Laisse-nous te dire quelque chose Ça c'est le doigt de Dieu les ah, ah, Amen, amen, Amen. Ça, c'est le droit de Dieu. Mais, Amen. Ils avaient la possibilité de transformer les serpents quand aussi Moïse avait jeté son bâton. Quand Moïse a changé l'eau et est devenu le sang, ils ont fait aussi les miracles pour dire que non, cela n'est rien. Mais, comme il a Sili. quand c'était devenu le moment de pou, ils n'ont pas pu Amen, Amen. amen. 10 ans. ça c'est le droit de oh, je ne vous quoi? pas Bien, je ne vous quoi par là? moi je suis un époux toi aussi tu es un époux l'autre aussi tu époux moi je époux mais si nous serons ensemble, Quand on peut déstabiliser l'armée des pharaons. Nous sommes appelés à demeurer ensemble. Amen, amen. amen. On acclame pour le roi des rois. Je ne parle, je ne parle pas de l'uniformité. Mais je parle de, de l'unité. Parce que quand on dit de l'uniformité, nous, nous sommes appelés à faire les, les mêmes choses. Amen, amen. De calo, la, zéma, -y, -y, Bien, la même manière que Il je chante si tu peux, tu, tu peux gauche, gauche, Si je mets les pieds de gauche, toi, tu te si, si moi, je prophétise, toi, si tu vas prophétiser. Si moi, je, si si je prêche, toi, si tu vas prêcher. Je ne parle pas de, de, de ça. Je ne, je, mais je parle de l'unité dans la diversité. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je n'ai pas de limite dans la diversité. Cela veut dire quoi? Mm. L'église a besoin de talents. Nous ne serons pas tous les mêmes. Si moi je suis appelé à chanter, prêcher, ce tu es appelé à balayer l'église. L'homme appelé à, à arranger les instruments. Amen, amen. amen. La diversité. Eh, C'est ça qui fait la force de l'église. Oh, nénini. Comment est-ce que lui il danse avec toute sa force? Mais moi, moi je ne danse pas ainsi. Toi aussi tu n'es pas obligé de danser comme lui. Il danse. Ça sera mal si moi je ne danse pas. Moi je danse avec un peu de charisme. Hein. Lui avec sa force. Moi avec mon charisme. C'est ça qui fait l'église. Amen. Amen. C'est ça qui fait l'église. On ne sera pas le même Chacun sa grâce Ça la Je Nous devons être ensemble Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'enfant si qui Si moi je prêche, je modère, je chante C'est la grâce, du si talent que La Dieu grâce donné. de voir quatre dons en moi. Ce so qui est dans un bolua causez-nous Bamakambu, mine et nakatina nga. Trois des, yomi Balekaka. L'autre un, Mususuzaaga na Moko. Cela ne veut pas dire que celui qui a un. Moindre et L'objectif est de gagner des âmes. même si j'utilise mes L'autre mais nous un seul objectif. de Amen les de Didia. C'est ça l'objectif de l'église. L'église chef, c'est moi qui ai qui ont tout le monde ici. Église qui a décidé c'est Christ. Amen amen. Amen. Mais nous, nous sommes appelés à être unis. À demeurer ensemble. C'est ça la force de l'église. Mais ce qui fait l'unité c'est quand on respecte les différences amen amen, amen. quand on respecte les différences tant que l'autre a tu dois accepter amen amen amen et l'église on ne s'accepte pas L'autre chante bien. très bien avec sa voix L'autre proche bien apprécié Moussou sozoté à ma lamouillot, c'est pas là, t'es où T'auras donné mon côté, chacun sa grâce On sera pas les même Mais c'est qui fera la force Où est-ce qu'on s'en casse Quand nous nous acceptons T'auras tout le mana. Amen, Amen Est-ce que tu as un monde Là où les gens ne s'acceptent pas Il y a la division Il y a la division Tu as consacré Donne, mana. si on s'admire, moi j'accepte la grâce de mon frère évangéliste. L'évangéliste accepte la grâce de Pasteur Billy. Et le Pasteur Billy accepte la grâce de Pasteur Blaise. Et Pasteur Blaise accepte la grâce de maman Joyce. C'est ça, ma ça ma qui va à faire à la à force de l'église. Amen église. On acclame. Tu dois me supporter ce soir. Acceptons la grâce on de l'autre. L'unité n'est pas seulement être ensemble, mais de voir les choses dans une même direction. Avoir le même point de vie. Il y a la Amen, amen, amen. C'est être ensemble, les on veut être ensemble mais divisé. On est l'ensemble, non? On est l'ensemble, mais non? On, on est, est l'ensemble. Est-ce que réellement nous sommes unis? Est-ce que réellement nous sommes unis? Est-ce est que nous ce n'est pas ça, ça l'unité. Mais l'unité est quand les choses, nous voyons tous les choses dans une même direction. Tout le monde a besoin de Moko. Nous avons un même, un même point de vie. On a dit le bien que. Dans le protocole ça c'est l'exemple. Hein? je donne un exemple tous de les, de les protocoles doivent commencer à dormir à l'église chaque samedi et tu baba dis non moi le samedi ça, ah, ça ne tiendra pas moi, moi, moi j'ai commencer à venir le vendredi ah. Ah. moi c'est mal le vendredi moi le samedi vendredi est-ce qu'on est, est inouï L'Esprit dit, dit Chaque mercredi, et mon ça mercredi toute l'église va commencer à gêner pour l'ange de l'église. Écoutez les autres Vous voyez seulement lui. c'était dans l'église, non seulement lui. Est-ce qu'on peut prier seulement une seule personne est-ce qu'il y a l'unité Là où il y a l'unité Il y a une même langage. Même sentiment. Même point de vie. Tout dans une même direction. Si Quelle est la direction pour l'église Quelle est la direction pour l'église Quelle est la direction pour l'église c'est de gagner des hommes qui sont là. Je Ce n'est pas venu se disputer entre nous. Ça, t -t amen, amen. amen eh. La mission de l'église, si Jésus a abandonné son trône, c'est pour ramener l'homme yeah. auprès du Père. Et pas à dire il nie encore l'homme avec Dieu. Parce que quand l'homme avait péché dans les jardins de Den, était devenu loin de Dieu. Dieu envoie les prophètes, ils n'ont pas pu remettre l'homme. C'est Jésus qui a accepté. C'est Jésus qui a vaincu. C'est Jésus qui a gagné. Il a ramené l'homme. Ah. C'est pourquoi il dit à son père Tout ce que tu m'avais donné, personne, sauf le père et le fils, il a perdu la, perdue. la perdue. Moi Je ne veux pas que tu sois là parmi nous. Oh, na lingite, oh, wana na katina biso. mais tu, tu es un fils ou une fille de la perdition oh, zala, si go, moi, na mokon, a baby. amen amen amen c'est qui va toujours contraire ce bah, bah, bon, qui est facile à comprendre oh, éza, na, bon, pete, asso, so, là. Pour lui c'est toujours difficile so, pour, na, bon, toi, il est là toujours pour créer des, des, des, des histoires là Jésus Il est Amen, amen, Amen. Je demande à l'église, tous, de regarder, de regarder dans une même direction. Amen, Amen. De regarder dans une même direction. D'avoir le même point dans les libans, libanzo le point de vie c'est de gagner des âmes. Avoir les soucis les du royaume de Dieu. Point, je l'ai dit, je l'ai dit toujours. Jusqu'alors, jusqu les est les de nous âmes, si les âmes, qui sont là, pour oh les âmes, les âmes, les âmes, trop petite pour les gens. Amen amen. Amen. Soyez soyez chico Si Jésus revient maintenant là, plusieurs beaucoup iront en affaire N'allez pas au paradis. Qu'on n'a pas Il y a que pé. Et ça quand mon cœur Amen amen. Amen. Nous avons un devoir. les Nous avons un devoir. Et -e Personne n'est plus que l'autre. Travaillant pour le royaume de Dieu. Ayant tous les soucis, les âmes qui sont encore là dehors. Un maître appelle ses trois serviteurs. Il les appelle pour leur dire Je voyage. Mais je laisse à chacun. Quelque chose, et loko, je reviendrai. Amen, amen. Il donna à l'autre 300 pièces d'argent. L'autre 200. L'autre là, 100. 100. Les maître par mobembo Celui qui avait réussi 300 pièces. Il a fait un effort de multiplier cela. Ça a donné D Et puis qui avait 200. Il a multiplié pour à 400. celui qui avait réussi 100. Il je connais très bien mon maître, c'est un homme très auguré, très méchant. Je garde son argent. Dès qu'il sera de retour, je vais lui remettre ça. Amen, amen. Quand le maître rentre de son voyage, il appela ses serviteurs. Pour rendre compte. Je voulais dire à une personne. Tu as la grâce de Dieu en toi. Je t'avais donné cela yeah. pour son bénéfice. C'est pour son bénéfice. Et Mais amen, amen, Amen. Mais toi, tu as pris cela comme ton bien privé tu, tu ne veux pas le mettre en exercice tu attends le jour où le maître va rentrer lui remettre t'avait donné les deux qui ont fait l'effort de multiplier Les maîtres les appelant les les, les bons serviteurs parce bah, multiplier. Ce n'était pas parce qu'ils avaient reçu beaucoup, ils ont multiplié. J'ai regardé dans la Bible, je n'ai pas vu là où ils disputaient au moment que le maître distribuait à tout à chacun. Amen, amen. Amen. Je pense qu'il y a 30, on peut pour les autres. lui donné l'autre à toi, ça, Pourquoi moi 20 Je don, lui donné des pourquoi moi ça? Les maîtres n'ont pas besoin de ça. Dieu tu les résultats. <médicte> amen amen Dieu appelé Tamba de toi <médicte> les autres <médicte> <que> le connaissent <médicte> Amen amen, amen. C'est pas en croisant les bras et zateru Bando lilo na na depuis que tu t'es réveillé le matin, est-ce que tu as prêché une âme? Depuis le matin, est-ce que tu as prêché? Ah, gloire à Dieu. Mon église, <rire> tu vois l'église maintenant? Pas même 8 personnes. Quand même 8 personnes On n'a pas dépassé le nombre de 8 personnes C'est là qu'ils ont évangélisé Nous ne sommes pas appelés à croiser les bras mon frère Nous ne sommes pas appelés à croiser les bras ma soeur Mais nous sommes appelés d'aller, d'aller, d'aller Il dit allez, allez Prêche l'évangile Jusqu'au serai trémité de la terre Prêche l'évangile Même si tu es enfamé Prêche l'évangile Même si tu es malade Prêche l'évangile même si tu manques prêche l'évangile l'oeuvre de l'obscurité prêche l'évangile même au fond fond fond si l'occasion te donne ce qui dit qu'il n'y a pas que l'homme peut s'améliorer prêche Amen, Amen est-ce qu'on peut acclamer tu remets l'ensemble je ne sais pas si tu arrives à me comprendre La chose qui met ensemble l'Église c'est la foi en Jésus Christ. Amen, amen, amen. C'est la foi en Jésus Christ. personne. en face. Qui a déjà vu Jésus en face. A à la croix. Qui a participé à la croix. Personne. Quand il était pendu sur la croix. On a crié par la foi. Amen, Amen. amen. C'est par la foi. C'est par, par la, la foi que Jésus. Qui avait un Jésus. Qui avait abandonné le ou ciel. Ou y a qu'il était venu sur la terre. A a il a accepté la mort sur la croix. À ma place. Il l a, a pris ma fa. place a e Il est mort a kufi Et après trois jours so si ma Il m'a ressuscité se Mais là où je prêche là Il est assis à la droite du Père Et il m'a donné une promesse pe a pe singa elaka. Qui reviendra Amen reviendra C'est ça l'unité de l'église C'est de l'église Ce qui nous fait entrer ici, qu'on soit réunis, c'est ça. On s'est réunis pour une seule personne. On ne s'est pas réunis pour un chef ou quelqu'un. Non, non, non, non. Pour une personne quelconque, non Mais pour Christ. Les soldats, ils sont unis pour défendre le pays on quelqu'un qui est, est devenu un militaire est il, il est, ni... est, il il soldats, est ça. le défenseur du pays Oh yo, c'est ça oyo e le fait. Le pays, y a la Les policiers et bato ba la so Protéger la population et ses Baba et belena bato pena c'est ça. ça. C'est la foi en Jésus-Christ qui C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus n'attend pas ça. Amen, Église. Lisez avec moi. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. A tu peux Il n'y a ici ni grec, ni juif. Awa, ezali na grec et te, na moyou da Amen, amen. Amen. Il n'y a ici ni grec, ni juif. Awa, montwa grec, azali te, montwa moyou da zali te. Ni en seconde, ni ni séquenti, ni et ça la moto à quatre mangenga, tête topé moto à kata mangenga. Ni barbare, ni ch'est. Barbare pété, ch'est pété. Ça veut dire quoi? Ni maloba mo ah. <rire> ni moluba. ah, ni Mukongo, oh. Dans les il tribus, il n'y a, a, a, a pas les tribus de Bangala. Il n'y a pas tribus de Bangala. Amen, Amen. Amen. Il n'y a pas de est quand est m a m a, a, la. La. a, a, a, a Il si on peut continuer à l'établir. T'en veux pas Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni séconci, ni un ni Baba, ni secte, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en et en tous. Yesu Christ est à l'église, nous sommes Mais Christ, Yesu Christ, nous sommes à et mais Christ est tout. Jésus-Christ a Christ est. A Christ est. Ça veut dire, Mon gars, mon loup, mon ce que tu connais, cela est, est en Jésus-Christ. Il a fait que moi et toi, qu'on soit un. Amen, amen. Amen. Et en tous. Et ça, je vais ça me fait très mal. Tu attends que quelqu'un dans l'église dise Moi, je reste dans mon, dans mon côté. J'aime mon, mon comportement. Si je regarde une telle personne, non, je dis Une telle personne, il faut une personne. Une nous amen, devons amen. rentrer dans la case de départ. Il faut On doit rentrer au commencement. On lui fasse montrer la, la mort glisse? de Jésus. Pourquoi? Pourquoi il a crié à Christ et l'église, c'est quoi? Église, dans l'église. Tu sais quoi? L'église est l'endroit où l'homme doit s'oublier ce qu'il est. Et tout le monde a dit que l'homme doit s'oublier ce qu'il est. Amen, tu viens à l'église si tu viens à l'église avec tes galons. je suis général je viens avec les généraux ici à l'église tu es écarté de l'église à l'église on, on efface notre identité humaine Amen, Amen. Amen. À l'église, pour voir que quelqu'un est le serviteur. Et que vous avez eu des accords avec lui dans mais, ta maison. Mais ensemble en Mais en arrivant ici à l'église, oh, oh, frère. Frère, parce dans que c'est saluer c'est le lieu où on, on, on, on, on, on ne pense pas à nos galons, à nos grades. Amen, Église. Amen. l'Internet. Moi, j'ai déjà vu à l'internet un premier ministre d'un pays. Afrique. Premier ministre est à Mboka Africa. à l'église un premier ministre premier ministre Kenya, ce pas Kenya, Gabon un premier ministre ministre il l'église il il a porté son basé riche. riche il a abandonné son type mais en isolant il l'église il sa magistrature, bon mm. mm. ah. la <laughs> il demande des excuses président il lui des je n'avais pas bien joué, je vais améliorer, parce que L'endroit où il se trouve. C'est celle Jésus qui règne. C'est Jésus qui est le président. De l'église. C'est Jésus qui est le premier ministre de l'église. C'est Jésus qui le général de l'église. C'est Jésus est le, général le, général le chef de l'église. De yes, yes, l'église, Pour l'église, Nous sommes tous des serviteurs. Nous tous sommes des serviteurs. Amen, amen. L'unité dans l'église Si aujourd'hui notre pays est dans le chaos Il n'y a pas l'unité Or dans l'unité On voit l'amour Dans l'unité Il y a la compréhension Dans l'unité Il y a la communion dans l'unité, il y a les soucis des autres. Dans l'unité. Il y a la compassion des autres. Et le problème de quelqu'un, cela est devenu ton problème. La grâce de l'autre est en train d'apprécier cela. Si l'église de Réobot sera ainsi, on parlera de nous. Oh, bah, Comme, le souvent, bah, comme bah, souvent dit notre papa. Le la la de le On parlera. Amen, amen. amen. Le monde parlera de nous. Amen, amen. Hmm. So nous serons innis. Ah, je répète encore pour dire ceci. Être ensemble, cela ne veut pas dire que nous sommes unis. Cela veut dire que l'unité commence d'abord intérieurement. Amen, amen, amen. Mais la personne qui peut nous aider à être unis, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples Restez là dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit revient Amen quand le Saint-Esprit se présente à l'homme si l'église, tous se seront remplis du Saint-Esprit. Oh, je, je sais une chose, Le Saint-Esprit a les neuf fruits de l'Esprit. Si toute l'ensemble oh, sera remplie du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? À nous, les neuf fruits de l'Esprit jaillissera. C'est impossible de voir la de haine parmi nous. Parce que l'amour la va dominer. Amen, e to amen. Tontia, amen. Si le Saint-Esprit, l'amour la. so, sera là. La. Je voulais dire une personne ce soir a nous servons si pour un Dieu qui ne divise pas. Tu sais la akabola, akabola, Mais nous servons un Dieu qui sépare. Nous si avons un Dieu qui sépare. Nous serons un Dieu qui ne sait pas, mais qui ne divise pas. Je voulais dire quoi Je voulais dire quoi Jésus dit au disciples allez partout. Dans la Bible, je n'ai pas vu Pierre ensemble avec Paul. Thomas Pierre Thomas était de l'autre côté, Paul aussi de l'autre côté. Mais ils avaient tous... tous. Et oh. même objectif à bah, Aujourd'hui, nous sommes ensemble à PTPT. Mais à demain, pété, nous ne serons pas ensemble. Hey. Aux de même, moi je serai un des États-Unis. un des États-Unis. L'autre si hein? de l'Afrique la, la, la la la, la, du, du Sud. L'autre, si c'est où, je ne sais pas. Amen, amen. Mais nous ne serons pas divisés. Amen, amen. Tu es un peu parce que en nous, il y a l'unité qui règne. E amen, amen. Il eh? y Dieu dit à Abraham, Abraham il faut que tu te sépares avec l'autre. <rire> amen, loth. amen. Il faut que tu te sépares avec l'autre. Si l'autre prend gauche, toi tu pars en droite. droite. Si choisi la main droite droite par en gauche mais après Des années Dieu décidant de, de de tuer le, le pays de, de Sodome et la personne qui a intercédé pour l'autre. c'était Abraham Amen Amen, amen. Si l'autre et ses, ses filles, ses filles n'étaient pas consumées, c'est parce qu'Abraham avait fait l'intercession pour eux Cela veut dire quoi Nous servons un dieu. Abraham et l'autre étaient séparés de, du corps. Mais Ils étaient même esprits. Ils étaient unis en esprit. En esprit. Que l'unité spirituelle entre dans l'église amen, amen, Amen Là où y il y a l'unité Il n'y aura pas de dispute là où il y a la compréhension des choses. Ya, kena, ya, Loin de, de nous, te te te te te des races de vipères dans cette église. Mon, si <t en <t en> amen. amen, amen. Qui seront là pour nous disperser, Et pour nous, nous diffuser. diffuser Oh, notre <t 'en> Dieu nous a appelés à être unis. <t en> <t en> <t en> oh, l'année, cette année, l'éternel a déclaré que c'est une année de, de, de, de, de la construction pour l'église Mais on ne peut pas construire ces divisants. Amen. Amen. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. nous sommes divisés. divisés. Si le trou de Babel était arrêté quelque part, il que y avait la diversité. Il la... y avait la division. Il y avait le Il y avait le trouble. Il le Il y avait Il Il Il Il y même Dieu dans les cieux Il crée l'unité je, je vous dis ce qui est vrai Comment les gens se sont réunis qui... Ils n'ont pas intronisé les Par Ils n'ont pas intronisé, Ils pas intronisé dans, la Bible. dans les ils ont fait la combo. Faisons-nous un Faisons nom. Amen, Amen. Amen. Bah, ils pas Mais tellement dans ils les étaient unis. ils Ils sont égaux. Dire ensemble les anges. Pour dire Dieu bon, rassembla les anges pour leur dire Descendons mais avec les anges, il dit descend De Ce n'est pas Dieu seul. C'est so bat, an hey. mmh, mmh, mmh. très profond. Amen, amen. Oh, oui. amen. Jésus est arrivé à la fin. Ah, la à la soukawa je demande une seule chose laisse que l'unité spirituelle je ne dis pas physique spirituelle, si spirituelle bon, entre dans le robot, au nom de Jésus tout ce qui est du diable na, est on satana? le travail du diable est ceci c'est diviser pour régner. Lui, il vient pour diviser les gens afin qu'il règne. Oh, notre Dieu nous a à signer. Laisse que la volonté de Dieu soit accomplie dans cette église. Laisse que la volonté de Dieu soit accomplie dans cette église. Si tu crois à ce message, tu peux acclamer très fort. Si acclames très fort, tu si très fort. Dieu. Si Tendre Père je te dis merci pour l'enseignement si de ce soir. Seigneur, je te demande une seule chose. Quelle unité règne dans cette église. Quelle unité règne dans l'église de Congo. Que l'amour règne entre nous. E Tout ce qui est du diable, Selon au nom de Jésus, Que la na na so. volonté du Père. Et le tata. S'accomplissent. Dans nos vies. Au nom de Jésus. Na J'ai ainsi prié. Na Amen. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Bien aimé, s'il vous plaît, mettez-la en Zambo, ma bien. Tous ceux qui est porte parole. Il y a le gouvernement céleste. mabelé, Il est le porte parole du gouvernement céleste sur la terre des hommes. Maintenant entre les mains de notre Dieu, tous ceux qui Libota na emo si bana ndaku na musala na na sena loboko la ntambe bondela pona na ntambe s'il vous plaît malobo ezobi manakati na mote na yo ndema lobobo ezobi mana motema na yo ndo zolo papa na mosale na ntambe zamba ba ki celeme kolomila yi zamba ba onction ette bordé na na ministère na ye zamba sale bolamo Bola mwe <inaudible> sang atena po kwa Bola mwe sang atena po ye